Euh, là la maman derrière m'a demandé mais c'est pas parce qu'elle m'a demandé qu'on le fait. Euh, c'est parce que euh, comme le monsieur qui s'est blessé au pied là avec les, le verre et euh, les clous, euh, les trucs tordus là, euh, que les, là les gosses ils sont en train de rentrer à pied, t'as vu tous, nos, tous les gosses à pied là Donc il faut absolument qu'on arrive à, à faire de la prévention aussi et ça passe par euh, des bonnes chaussures. Euh, on, peut soigner, on, peut, on peut soigner toutes les plaies du monde mais s'ils n'ont pas des bonnes chaussures. Euh, ah bah là, la maman, elle m'a dit, hein, je ne peux pas acheter. Les enfants, ils sont pieds nus dans le, dans le bidonville, dans le village, là, euh, dans le Donc on va en parler ce soir et puis on prendra une décision d'équipe pour voir euh, ce qui, si c'est possible de concrétiser ça. Ça fera une OP, euh, une OP euh, qui n'était pas prévue, mais à la fois fait partie des imprévus.